Bonjour à tous, c'est Camille de la médiathèque. Bienvenue pour un nouveau numéro du Grand Méchant. Aujourd'hui, je vais vous présenter un livre pour les enfants. Barbe nous présente un album sorti en janvier 2017. Bienvenue aux éditions Kaleidoscope. Alors, le quatrième de couverture nous dit Chaque jour, des enfants, des femmes et des hommes risquent leur vie pour se mettre à l'abri. Ils fuient les persécutions, la guerre, la famine. Que les causes soient politiques ou climatiques, le réchauffement de la planète ou des dégradations environnementales, n'oublions jamais que l'asile est un droit constitutionnel. L'accueil des réfugiés est l'affaire de tous. Le résumé, c'est trois ours blancs qui voyagent sur un morceau de glace qui s'est séparé de la banquise. Les pauvres oursons, des rivaux fil de l'eau, jusqu'à trouver une terre d'accueil. Mais là, on leur dit euh, « vous êtes trop poilus, vous êtes trop grands, vous êtes trop nombreux ». Un livre poignant sur l'accueil des réfugiés a montré d'urgence à tous. Petits et Merci à tous, je vous dis à bientôt pour un nouveau numéro du Grand Méchant Book.